Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu spécial, on a une collaboration avec notre partenaire d'assurance qui est Christine Gamache. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager si le cœur t'en dit et de liker la vidéo et ainsi que de cliquer sur la cloche pour rester au courant des nouveautés. Alors, on y va! Bonjour tout le monde, c'est Alexandre de la formation de Wild Free, J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis encore avec une experte des assurances. On va avoir l'occasion de parler d'un sujet bien particulier, les assurances aux États-Unis. Donc, bonjour Christine. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien aujourd'hui. Comme que je le mentionnais, on va parler d'un cas particulier qui est arrivé à un étudiante. Puis Christine va pouvoir nous détailler un petit peu plus comment est-ce qu'elle procède pour aller chercher de l'assurance pour vos produits. Qui sont vendus aux États-Unis. Est-ce que tu peux un petit peu résumer la situation sans nécessairement trop rentrer dans les détails? Qu'est-ce qui est arrivé avec un étudiant qui vendait des produits aux États-Unis récemment? Si un étudiant vend exclusivement aux États-Unis, on tombe sur un marché qui est spécialisé, là, qui est l'open market à Londres. Fait que là, c'est sûr qu'il faut budgéter des grosses, grosses primes d'assurance. Primes minimales sont 25 000 Okay. C'est sûr que pour euh, débuter, vendeur Amazon, s'il veut s'assurer au Canada, ben c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un mix de ventes Canada-États-Unis ou uniquement des ventes au Canada pour débuter, okay. à moins qu'on ait un budget astronomique au niveau des primes d'assurance. De dans le cas de l'étudiant, en euh, moi, je peux en parler de notre côté, il semblait avoir reçu une, une avis d'Amazon disant que s'il ne... Euh, Présentait pas la preuve d'assurance dans les X jours, son compte allait être suspendu temporairement. Bien, bien entendu, puisque vous, vous êtes son assureur, il s'est retourné vers vous, c'est ça? Oui, exact. Puis on a produit la preuve d'assurance qui a été satisfaisante pour Amazon. OK, OK. Est-ce qu'il y avait des particularités pour lui? Est-ce qu'il a dû s'assurer pour une prime de 25 000 ou tu as été en mesure de trouver une autre option? que là, on a trouvé une autre option, puisque lui, il y avait des ventes au Canada. Ce que j'y avais dit au point de départ d'envisager cette option-là, avant okay. de commencer à travailler le dossier, parce que c'est sûr qu'on a un rôle de conseil aussi, là. puis on est, on est conscient que les gens, les revendeurs d'Amazon, au point de départ, ne peuvent pas avoir un budget un budget astronomique. Là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut les conseiller. C'est sûr que si on déclare une partie des ventes au Canada, l'assureur va regarder le dossier avec une prime abordable qui va être en dessous de 2000 dollars des recettes déclarées. Okay. Si tu as des recettes d'à peu près 150 000, tu peux t'en sortir avec une prime en, en dessous de 2 000 annuels. Donc, il y a une possibilité, il y a une ouverture dépendamment euh, du produit qu'on vend. Ça aussi, c'est une des questions qui revient souvent. J'ai toujours la perception en tant que client que si on vend, disons, un, un outil ou un, un, un, des couteaux de cuisine, la prime reste d'être plus élevée parce qu'il y a un plus grand risque si on vend euh, un jouet pour enfants. Est-ce que je me trompe? Euh, L'exemple du jouet pour enfants est plus ou moins bon parce que là, <rire> il peut avoir un risque ouais, escan... de okay, ben On ouais, va ouais, prendre une tasse à café, disons. Ouais, exactement. Ben là, j'en ai fait une dernièrement. Bon, c'est des produits pour les, les chiens. Tu sais, okay. un, ça, tu sais, ça c'est beaucoup moins hasardeux pour les assureurs que d'écouter des, okay. des, des couteaux de cuisine ou des crèmes pour la peau où il pourrait avoir des réactions euh, dermatologiques euh, etc ou des brûlures où là les gens peuvent jouer sur ces termes-là pour euh, poursuivre avec euh, des, des des préjudices des traumatismes etc okay. fait tu sais, c'est des choses qui sont plus hasardeuses pour les assureurs et dont les meubles pour enfants aussi là qui n'est pas okay. euh, qui est, okay. qui est pas euh, j'aurais une sous-question oui est-ce que si je vends des couteaux versus une tasse à café les couteaux la pré-manuelle va être excessivement plus élevé ou pas? Pas nécessairement. Te, te que la base de l'assurance, c'est basé sur le chiffre d'affaires déclaré. Okay. C'est le point principal. Puis, euh, la vente de produits en soi, l'impact sur la prime ne sera pas si grand que ça. C'est sûr okay. si on compare un ébéniste avec une, un salon de coiffure, ben, l'ébéniste euh, est beaucoup plus risqué que le salon de coiffure. Mais au niveau des produits, les primes ne varieront pas tant que ça. C'est vraiment selon le chiffre d'affaires déclaré. Celui qui déclare 150 000 versus celui qui fait 1 million, ben, okay. celui qui fait 1 million a plus d'exposés de poursuites. C'est okay. ça. Puis, euh, bien à, oui, il y a un autre point aussi, c'est que les revendeurs Amazon, il ne faut pas qu'ils déclarent des recettes trop basses parce que les assureurs refusent de regarder le dossier. Okay. Donc, c'est important de déclarer au moins 100 000 de chiffre d'affaires. Okay. Sinon, l'assureur à 50 000 de recettes, trop, c'est trop bas pour eux, il ne les regarde pas. OK. Mais comme, comme on le dit, même pour un vendeur qui débute, disons, au 1er janvier, ce n'est pas normal que si tu suis toutes les étapes, que ton chiffre d'affaires à la fin de l'année ne soit pas de 100 000. Minimum, minimum parce que c'est très facile à atteindre environ 300 dollars de vente par jour, fois 7 jours, x365 jours. J'aurais une question qui serait liée à la première. Par rapport à la couverture, disons que le, ton client se blesse avec un couteau versus une tasse à café, est-ce que, encore une fois, l'objet, le, le produit, le couteau, ta, ta protection, en cas de poursuite, va être plus élevée ou c'est quelque chose qu'on doit regarder avec toi? Non, ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder avec moi. C'est euh, ben, L'usage, dans le fond, ça va être un ou deux millions en responsabilité civile. Okay. Puis la franchise, là, dans le cas de votre étudiant, exemple, c'est un déductible de 1 000 fait En cas okay. de réclamation, l'assuré, qui est le revendeur, dans le fond, doit payer le premier 1 000 Puis la balance va être prise en fait, cause par l'assureur, les frais de défense ainsi mm -hmm. que le, le montant de réclamation s'il si est démontré qu'il y a eu négligence du revendeur. OK, OK. Tu sais, ça, ça va de soi, je sais, toi aussi, tu t'es déjà parti en affaires au début. On essaie de minimiser les frais, mais je pense sincèrement que l'assurance, surtout aux États-Unis, on sait comment que ça fonctionne. Là-bas, on peut être poursuivi pour peu importe le, le motif. Au Canada, c'est peut-être un petit peu plus rare, à ma connaissance. Non, il y a beaucoup de poursuites. C'est que les, ch okay. les chiffres sont moins élevés, les poursuites sont moins exagérées okay. qu'aux États-Unis. Parce que tu sais, aux États-Unis, une réclamation maintenant automobile peut chiffrer un million. Ici, ça va être des dommages au véhicule, c'est tout. Fait okay. que tu sais, euh, puis là, tu vois, on a une poursuite qui vient de rentrer dans une clinique d'esthétique à 85 000. Là. Fait que, okay. même au Québec, ça peut être ou au Canada, ça peut être si euh, ça, ça arrive. Là. Il, y a, il y a toutes sortes de gens pour réclamer. Euh, par contre, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça chiffre plus. Okay. C'est juste. Mais en fait, l'assurance est quand même importante. Il faut partir avec une base d'assurance pour qu'après, on se crée une expérience d'assurance, puis qu'après, les assureurs soient intéressés à regarder ton dossier de plus en plus, puis qu'ils t'offrent davantage de couverture. Exact. Parce que tant que tu n'en as pas, puis surtout si tu opères sans assurance depuis plusieurs années, puis qu'ils sont capables de le regarder au registre des entreprises. Ben, ça te nuit. Il n'y a aucun assureur qui va vouloir regarder ton dossier ou peu ou il va falloir le, le présenter d'une façon bien spécifique pour qu'il soit accepté. Okay. Fait que tu pars en affaires, tu prends le minimum au point de départ, puis euh, tu suis, puis tu ajustes ton produit au fur et à mesure. De même, c'est la façon de procéder, où tu vas toujours payer le rapport qualité-prix réel. tu sais, ouais. Plutôt que d'être pénalisé parce que trois ans plus tard, tu décides de prendre une assurance, puis que l'assureur se rend compte que tu étais non assuré et négligent depuis trois ans. Parfait. Merci beaucoup, Christine, encore de ton temps. C'est super apprécié. Je pense que c'est important d'y aller comme cas par cas, puis on pourrait élaborer sur tellement de capsules parce qu'il existe tellement de problématiques que toi, tu es à l'avant-garde de ça pour conseiller le client pour justement éviter des cas de poursuite ou d'avoir le bon produit financier ou dans le fond d'assurance. Je pense que c'est c'est important qu'on communique avec un conseiller d'assurance, que ce soit toi ou un autre, mais d'avoir un expert pour nous guider dans, dans ce processus-là. Exactement. De toute façon, les assureurs directs ne feront pas ce type de produit-là non plus. Fait Il faut, affaire, faut faire affaire absolument avec un courtier d'assurance. Super. Bien, merci. Puis encore une fois, je vais laisser les informations de Christine. Vous pouvez communiquer avec elle par courriel ou par téléphone directement. Les informations sont sous l'écran. Sur ça, à la prochaine vidéo tout le monde. Bye!